Hé, hey, re tout le monde! Attends, mais t'es fou toi, attends, attends! Ouais. Bah non, moi j'ai déjà lancé! Hein. 3, 2, 1, euh... Voilà relâche! Oh, bonjour, épisode ouais. 3, FK géant! Ah merde, le PVP est all, là! Ah oui, oui, bah rentrez! <rire> on a bien fait de faire la mission, bam, on se casse! Tardes, tardes, tardes, tardes, euh, tardes, what? Attendez, attendez, vous avez cassé en fait! Bonsoir! <rire> <rire> t'es mort quand même! <rire> <C 'est> ah vraiment... <rire> oh, putain! C'est que le Léo! Oh de... <rire> même moi j'y ai pas cru hein! Comment je remonte? Y'a plus de sens ah. Bah tu montes elle en bloc clamer, je clamer. Je sais quoi je vais en poser une Vas-y pose-en une, une. une Oh là là, qui est, qu est gentil base, là Qu'est-ce qu'on fait Voilà Voilà c'est bon j'ai fait des escaliers oh, merde, non. Mais elle est où la base Elle ah, est là compte. Ok attends J'ai essayé ouais, de sauter es dedans mais y a un clipper Alors, Ici ça sert à rien là Y'a y a un clipper qui est Mais non mais c'est vous qui avez cassé en fait vous étiez dans l'escalier Hop là tu fais ça voilà. Bande de cons on était dans l'escalier. Ah, d'accord, très bien. Mais non, c'est pas du ici. c'est en fait. là, là, là, là. Oh là Léo. là, c'est trop relou. Oh, T'es bon, je suis là, tu peux enlever ta source d'eau. Bah, je peux enlever ta source d'eau Non, mais laisse là. -la. Ouais, on, on la laisse aller. au pire. Là. Euh... Ah, là. Mais oui, on là. était dans les escaliers en fait, euh, Léo. Attends, dis-moi, c'est quoi la hauteur de, de la base La couche euh... Pourquoi tu veux savoir ça bah, dis-moi, comme ça, on reverse, jusqu'à où on peut descendre. C'est le décor ah, euh... 86. 86. You donc, oui, ah, mais attendez, euh, alors venez, on fait la table nonchante en bas. Euh, oh là là tous les diamants. La... Where is my cuir? Maybe cuir? <rire> Vas-y, euh, prends, les, prends les bibliothèques de plein On va la faire en bas là, à la table. Ok. Par contre c'est quoi c'est ça me. Je que ça me stresse là que... que ça soit pas droit nulle part. Ouais la, la... la... la mine je trouvais pas. Oui, elle, elle est, est mal faite, elle est beaucoup moins bien faite que la saison dernière. T'as pris le cuir et tout léo Ouais, ouais j'ai tout pris. Après on pourrait faire euh, une sorte de base et mettre la et mettre Galaric l'enchant dedans. On tu, la vois. Fait où tu vois je fais des mines pour moment on, on l'a fait viens ouais, y en fait Attends Toi ouais, qui mine tout ça est vrai. What <rire> qui you What fais oh, mon oh, non, je pars en wow oh Ah ouais je... d'accord putain t'es remporter un steak Par contre fais attention parce que les mines après elles vont en dehors de la base hein, des fois Mais non on a des là on voit là Regarde Ah oui ouais, ok quand tu es tu es un fin enfin, architecte, bon on est perdu là ou c'est pas ça Non, t'inquiète, c'est nous on se perd nos propres mines déjà. Là, là, là, elle est là. Là, descend. Là. Mais tu... rien, ça fait 3 fois que je J'ai mal aux là. yeux là. là. Ah oui, là. Là. Du coup, qu'on remonte. J'ai perdu, on est perdu, on est perdu. <rire> What <rire> Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon, je suis, Ah c'est là, ok. Ah bah attendez, moi je suis plus là donc... Attends, je crois que je l'ai trouvé Les mines me casse les yeux. Fils de pute, c'est parti. Oh mon dieu. Yes. Vas-y, moi je continue à faire des mines. Les mines, ma passion. Attends, par où on est venu Bichard, 16 ans, a pour passion les mines Minecraft. Les mines qu'mique. Les mines qu'ique. Elle est, où, elle est où, là Je remonte. Elle est là, ok. On l'a fait où What On l'a les où J'ai peut-être une bonne idée. Quoi Est-ce que pour une fois, dans oh, une, une saison... De mais genre, mais, mais dans, fait... dans le coffre, on t'a dit tout à l'heure, il y avait des pièges fidés. Ah merde, putain, je peux les trouver Et ça, est moi. Est-ce que pour une fois, genre, on peut faire bah un bien, on truc, On cache, au lieu de mettre de la stone pour la base, on met du fer. Et idée de merde. Mais ça va été direct, Mais non, justement. justement t'es pas. Attends, cramé... je m'occupe de faire la table. Au contraire, t'es pas cramé direct. Euh, si. Ah non puisque à chaque fois vous mettiez euh... Bonne chance pour mettre que du fer base, attention Mbap Tu peux me donner euh, juste un bois Ouais ouais quelqu'un Ah. Somebody Thank you Thank Et... you frère voilà. Alors attends par où on vient bizarre tu parles <rire> Quoi C'est là c'est là T'as la table C'est juste ici, mais... Pourquoi ils creusent là Et en fait t'as fait la table Oui, oui, j'ai fait. Attends. Ok, c'est là. Attends, c'est là là. là. là. Là. Vas-y, j'attends, je pas encore enfermer, tocca, attends. Tocca, c'est ce qu qui qui a eu l'idée de me mettre en tombe terre. Tocca, <rire> il pose déjà l'épisode les... dès le début de la game. Euh... Attends. Ah. Là, on va mettre du stuff Ouh, ça pue bien Je suis mort j'ai ma lumière à côté qui est claire là c'est horrible Mais y'a pas assez de y a pas assez de, de bibio là Mais non mais il y pas refaire Je l'ai fait euh quelqu'un m'a bah, C'est le cul Ah non je l'ai bon. Attends attends je prends bah, tout go, sauf go go que J'avais je... raison pour les 21 De quoi mais ça fait pas une table d'enchant de niveau 30 Oui mais on peut se faire beaucoup il faut... bibliothèque avec Oui un... mais il en faut 15 pour faire la ah table Ah merde il faut masse bois en, fait, en fait pour faire la bibliothèque J'arrive, j'arrive Donc il manque, il manque du, du cuir Euh non le cuir j'en ai masse, non t'inquiète que là j'ai... Attends j'ai combien sur moi J'ai 9, j'ai de quoi faire 9 bibliothèques de... Par contre on a pas beaucoup de lapis là. Euh non t'inquiète moi j'en ai un, j'ai 3 stacks là ça Tiens je ramène du bois Quoi encore, oh mec? Ah, tu je, tu vas vraiment fousser des pistes là comme ça. Hein. Tu dis quoi? Tu vas vraiment fousser des pistes comme ça. Oh, what the fuck, c'est où? C'est pistes ouais. C'est euh... pas qu'on se perde de nos propres <rire> Ah, bah, je tiens. Le... le jeu. Ouais. Il y a la mort de Bichard. Ah, mais t'as que 15 bois Ah non, putain, d'accord, d'accord. Oh stack. Ah, de ouais, ta merde là, dedans, là. Bah, je suis obligé. Vas-y, ready, boom. Euh, là on remet un truc là. Euh, ouais. Ouais. Euh, je fais une pelle en James. D'accord. Alors attends. Euh, par contre faudrait que je prenne de la bouffe parce que j'en ai pas là. Niveau 30. Sérieux Ouais, bah elle est niveau 30 là. Je peux avoir Looting 3 sur ma pioche. Pieu... Ma... Ah, en fer. ah bah, moi je peux avoir Sharpness 3, c'est pourri, tu vois. Est-ce que Looting euh, 3 ça pourrait être pas mal pour une épée en fer Looting Pour 3 les... Looting, ah oui, looting, oui. Ah oui, oui, ouais, ouais, bien. Charge 4 ouais. Looting 3, Fire Aspect 2, Unbreak 3. Euh, unbreak 3. What Regarde ça, mec. J'ai eu Protection 4, Death Rider 3. Oh, putain. <rire> Léo, t'as vu ce que j'ai eu Wow, c'est quoi ce <rire> type Garde-la précieusement. Ouais, ouais. Mais euh, du coup, il est pas mal habile, non J'ai un plastron, Protection 3, torse 2. Moi, Attendez, il faut protection. que je fasse mon truc. Euh, mais, mais elle euh, fait armes des la bête de vous voulez pas qu'on bloque un peu les enchantes parce que là, du coup je peux même plus mon enchante moi du coup bah moi non aussi vu j'ai une masse en tête de, de pire, pire, que, attendez 28. ici mais vous avez bloqué le chemin oh euh... l'épée de ouf attendez je vais la réparer direct genre hein. euh, ici ici on met des ah ouais, coffres si on, on fait, fait, fait ouais, la table en la salle des coffres à partir d'ici regarde si tu mets tout le stuff tu comprends jamais notre stuff sur nous vu que le pvp on fait un putain de stuff pété, genre ici. Peut -être, peut -être. On s'en fout, on va faire une table, une table, Non je suis pas prêt. Oh, oh l'épée de ouf, faut que j'arrête par direct par contre. Ah, yes, j'ai Fire Aspect 1. Hein. Vous voyez là, si, si on fait des petits enchantes comme ça, c'est facile. Bon, on peut se faire du petit protection hein, comme ça. Bon, bah, pas besoin d'une épée en diams, du coup. Hein. Ouais ouais, mais euh, par contre, projectile protection c'est nul. Attendez les mecs, est-ce que vous avez du fil euh, Non, c'est c'est que... vachement intéressant sur un, un casque. Parce que vu qu'ils prennent que des arcs, et eh ben... Ça, ça est-ce fait... que vous avez du fil par contre, les moi crois euh, ouais, fil Ouais, j'ai ouais, 8 de fil. Ah bah je veux bien, euh, bah, on, là, on a... se tente de se faire des, des arcs. Attends, je te Je vais me faire un arc moi aussi, donc... Euh, attendez, je mets une table de craft. Attends, j'étais pas un truc. Putain, l'épée de ouf! Là, on est à l'épisode 3 là! Ah oui, voilà! En vrai, ça va vite! Bien joué! Bien, Jackie, j'essaye d'avoir flame sur mon arc, du coup! Regardez cette épée soyeuse! Power 2, ça sert à rien! L'hélicoptère est peut-être un break 3 sur l'arc, si. Oh, j'aurais pu avoir protection 3 niveau 30. Vous voulez pas que j'aille fermer? Si, bah, si, va fermer. J'avais mis des tornes. Il, fait... il va faire une, ouais, ouais. une... Enfin, J'en je retire une juste. Ouais, moi aussi. Bah je vais aller fermer dehors, il va faire une. Knockback. Essaye d'en retirer une autre. Hop. <rire> je garde euh... Ah euh, les gars, je fais des piques knockback 2, très clairement, il nous en faut une. Ah ouais. Non oh, je pas. Pour 24 levés. je prends un proche Prod 4. Hein. Non pro ça je eh. jure, ça sert vraiment rien en. en... Bah si parce que t'as dit qu'il spam beau tout le temps clairement. Non mec, il, il se peut, pas pas tout le temps. sur la compte. si. Euh, les gars, juste j'ai mis un oh, pire les gars tous le stuff que vous vous mettez dans le coffre en haut là. Ouais, moi j'ai mis un full stuff. J'ai mis un full de stuff James en haut, c'est enfin c'est le mien en haut. enfin on s'en fait, mais voilà quoi. Je l'ai il est pas enchanté vous, -vous full fer, à chaque fois Là, je suis juste sous le faire pour faire euh... une épée en fer. Hein. Ça, ça, ça, ici ça, ça, ça. vous mettez juste ouais voilà tout Bah moi je fais le parce que si je veux go ça sert à rien de se mettre full gems, de toute façon moi Non en fait mettez-vous full gems parce qu'on a tellement de gems, mais full gems n'enchante quoi. Ouais voilà. Attends je vais me faire un rapide. Bah ok je mets full gems ça Voilà tic. J'ai posé une enclume en haut donc ne refaites pas une. Pour ma looting je vais farm et c'est mieux. de voir ce que je pourrais avoir éventuellement. C'est pareil niveau gems on est ah je peux euh... avoir encore une Fire aspect pour 25 levels à prendre, moi ça je l'avais pas Ouais T'es mis 64 de cobble voilà, de... ouais, Bah 20, 20, ça. Ouais. par contre il me faut 24 levels tu vois donc là, 64 de quoi De cobble je vais les poser je vais les poser là Je mets oh, Y'a combien de. Y'a 5 de haut là Ouais Euh. Je vais fermer le... les. Mais je pose comment la cobble les gars Euh on s'en fout des escaliers euh... J'aimerais bien faire des escaliers moi c'est bien de les garder de, descendre et de monter. Bah ouais mais fait. pas ceux là on en refait après Parce que là euh... Euh, En plus il faut qu'on enlève tout l'eau de la base Et en tout cas personne d'autre est venu poser les émeraudes <rire> Mec j'ai déjà 6 cuirs Merde je suis con je suis con je suis con Quoi Ok c'est bon j'ai réussi J'avais fait une bourde Eh j'ai déjà 6 cuirs hein. euh, l... Avec ma looting 6 cuirs ah, 6 ah. Pourquoi des cuirs Mais des sorties d'heure Ouais je suis sorti là Et pourquoi tu vas faire quoi dehors Bah je vais fermer déjà l'XP et. Ah mais l'XP vient dans les grottes mec Les creepers non, mec Mais les creepers dans les grottes aussi Ouais mais je sais pas fais, Non mais vraiment fais tout dans les grottes hein Ouais ouais Non mais vra vraiment tu peux ouais, faire Genre ouais dehors tu vas rien faire J'ai 12 j'ai 12 cuir Pour ouais. faire des livres et tout ça je ah, suis la merde J'ai essayé de faire un petit euh, escalier mais bon je suis plus la merde Personne n'est venu poser leur bloc d'émore dans données, c'est Ouais, mais je pense qu'ils vont tout faire d'un coup, ça. Ça veut rien dire. Ouais, ouais. Moi, je profite pour dodo. Ah oui, ouais, il faut dodo dans le lit. Ah, ouais, ouais. Euh, je un de... mais Après, on sera bien toujours 4, en fait, les mecs, là. Eh, avec le looting, je vais peut-être pouvoir avoir des euh, carottes j'ai fait un petit escalier pour descendre dans les mines à peu près. mais vous ouais, que c'est C'est pas que ça a plus de chances d'avoir. Ah ouais. Je crois. Mais c'est ouais. que ça loot plus. C'est juste que ça loot plus. Ouais. Ok. Je ne sais pas. Ah mais quelqu'un avait fait un autre escalier ici. Du coup j'ai masque bouffe. Merde ça, ça vient d'où ça. Euh... Oula, ça lag ici Du coup les mecs ce qu'on fait c'est qu'on s'enchante pas mal euh, Après on prendra jusqu'à jusqu milieu jour 4 Et milieu jour 4 on, on va au nether Ok, bon j'ai mis dans le coffre 13 euh, de cuir en plus Ça peut toujours servir à... soit pour des bouquins ou quoi Descendre dans les mines Oui j'ai fait un petit escalier tu veux la lune je vais me bon. mettre niveau 24 pour avoir la fire à SPX. Qu on parle euh, de quoi, est qu un, timer à un, quoi un timer. Un, un timer Ah euh, j'en ai un. T'en as un côté de toi Moi, Ouais j'ai le timer de réaction. De... On a combien de minutes enfin, On, on a 14. Vrai. Ah ouais, putain il reste 6 minutes là, il va falloir se grouiller. Bah là, là ils vont des heures les autres ah Non bah oui, c'est jour 4. Bah oui. Et on est... Euh, on est jour 4 là bon, Jour 3 là, on est jour 3. ouais, mais dans... Oui, après ils y vont, c'est sûr, mais... Mais bon, là, là nous, on a pas, pas forcément refusé. C'est de la merde. Là, on est bien, clairement. Paf. Bah, pas trop ouais, d'épicité et tout. Mais pas ouf, hein. Après, après ah ouais. les gars, on fait que les enfants niveau 1 et on fait que des fusions. Moi, je propose. Ouais. Là, là on fait juste ça pour avoir des bons arcs et des fire aspect parce qu'il nous faut clairement les fire aspect. Bah moi je, je peux avoir P4 sur mon plaçon, donc je vais sûrement en prendre aussi. Ouais moi j'ai un P3 Torns 2, ça je, ça je le garderai que pour les ou des trucs, tu vois, des gros trucs. Pareil ah, les Fire Aspects, les mecs dans le Nether vous les prenez pas parce que tout le monde va aller dans le Nether avec des fire resistance. Ouais mais moi j'ai que ça. Ah bah c'est. Non mais après on en chantera des. t'inquiète, on enchantera des petits. des petits trucs okay. en hein, niveau 1. Ouais mais ça part vite l'XP hein. T'inquiète. Non. non, par contre je jette pas la game powder. Je jette... Protection 2 sur le plastron je crois. Ouais ouais vas-y tu fusionnes. Je regarde ce que ça fait pas, les... pas trop de level les... non plus quoi. Ou sur le pantalon. Plastron ou pantalon le Plastron clair, plastron clair. Du coup, je te fais ta fire aspect, Bichard. Ouais, fais-moi le fire. Et après, on essaye d'avoir un bon arc à peu près, mais après, c'est tout. Moi, j'ai un arc de craft, mais j'ai pas encore enchanté. Ah, je peux un un avoir fire aspect 2, what the fuck. Ah, mais t'as pas mis les torches. Attends, genre, j'ai mis les torches. Euh, Bichard, je peux te mettre les torches. Allo ouais, tu peux, tu peux. Euh, alors... What ah, ah, je crois que j'ai plus la fire aspect. Je, je, je sors avec mon stuff P2. J'ai un plutôt pété. Ah, si, oh, j'ai Fire, fire à, Aspect hein. Oh, oh non, mec, c'est quoi cette épée Quoi F Ben Far Tropod est ultra là, là. Putain, vas-y, il est en non venez, on fait que le Oh, je peux avoir Fire Aspect pour 9 levels. Ah, bah vas-y, bon, on va faire là, mais bon, moi ouais, le plus la Ouais, bah t'as chopé comme moi. Je la garde. Ouais, si tu veux. Putain, moi j'ai une bête d'épée en vrai. Ben vas-y, je vais faire un peu de level. Euh, moi, moi c'est bon, là, j'enchante euh, basique. Bah, au pire, euh, Léo, euh, ce que tu fais, c'est que tu fais des mines comme je fais. Tu fais des quoi Des mines, euh, what the fuck, comme je fais. Non, mais là, je m'enchante, hein, mec, euh, je suis que de l'enchante, moi. Mais non, mais non, mais après. Là, les mecs, ils nous manque énormément de sharpness en épée, ils nous manque plein de trucs. Moi, hein. ouais, ouais, mon m en m en épée, déjà. T'es épée quoi Ah, mais prends pas bah, des sharp 4 pour le laser hein. Une faut ouais, un sharp 2 ou un truc comme ça. Hein. T'inquiète j'arrive, je me passe level 30 et j'arrive après Là il faut qu'on fasse notre notre stuff pour le nether, après le stuff pour plus tard on le fera plus tard C'est pas grave, de toute façon notre but c'est pas de fight'er, on y va pas en même temps que de toute façon Oui mais mais on va quand même te pas on va quand même tomber Ah J'ai un sharp 2 fer aspect J'ai encore du fire aspect basique Prenez vraiment du fer parce que ça rapporte de vachement d'xp Les gars Quoi Putain J'ai enchanté 4 épées, j'ai sharp 2 Sharp de Fire Aspect, Sharp de Fire Aspect, Fire Aspect. Oh, putain nice mais... Donc ça, ça c'est des épées pour les heures, par exemple, parce que là avec tout le Fire Aspect qu'on a, non, tu vois. Tu, bon. et tu fais des dessins. Non, là ça on fusionne pas, t'inquiète, on aura tout le temps de fusionner. Là il nous faut un stuff genre minime pour le euh, Nether. Faut juste qu'on arrive à ouais, aller y au y Nether mettons, et après Non, pas tout de suite, mais on va tomber contre des teams. Il nous faut un minimum de stuff pour. Euh... De toute façon, après on aura tout le temps de nous enchanter après le Nether. oui, oui clairement. On, on aura après... un, un épisode et demi, voire deux épisodes. Bah non, parce qu'on doit finir euh, le la salle des coffres et tout. Ah mais ça il y aura des, ouais, gens, mais qui... Ça, des, ils... enchants, des gens qui s'occuperont de la salle des coffres et tout Ouais, genre moi je peux m'occuper tout seul de la salle, euh, salle des coffres si vous voulez. Salle d'enchant. Bon, alors moi j'ai un stuff sur moi P1, P1, P2, P1. Et fach... Fach... Oh là là Charmness 2 Firefly que ça Ok, je suis au bout de la map, faut que je revienne. Il faut avoir punch 1 pour 13 levels, je crois que je vais me faire ça. Par contre, j'ai pas croisé beaucoup de creepers, je suis déçu. Faut okay, que je vais peut-être me faire un arc basique déjà pour le début. Je reviens, je suis niveau 30. Ou alors de non Mais niveau toi, niveau, niveau 33. <rire> Le mec. Est... Ouais, c'est long. <rire> non, mais pour de vrai, quand tu fais niveau genre 33. Faut que je revienne bah, sur l'épisode 4. Toi qui es niveau 30, euh, Mbapp, tu fais des gros. Des... Essaye de faire un gros enchant sur quelque chose. Un arc Genre un arc, une épée, ouais, ou un, non, un, arc, un, euh... un plastron. Un arc, faut avoir un flé. Bah, moi, on me les plastron p Ouais, toi, t'as déjà un putain de plastron. Essaye de faire un enchant pété sur un truc. Ça serait bien sur une épée, franchement. Ouais, contre, après, après les, les prix, arcs c'est super utile aussi parce que les gens ils... Dans... surtout vers l'eau en fait, c'est quand même pas mal quoi. Attends, ouais, j'ai 8 euh... à J'ai 8 euh, gunpowder. Enfin je suis sur une partie de la grotte où je peux faire mettre super facilement, putain c'est énorme. Comment ça se fait que les zombies en feu, ils me mettent pas en feu quand ils me touchent? Ça paraît bizarre. Ok, c'est là. Ouais, J'ai un petit peu de clipper. Attendez, je vais le faire. Ah, on t'entend pas, Bichon. Si, on voit, ils vont tomber là. Ah, Un mais petit mais peu, justement. Oh non. Ouais, ah hein, non, mais j'avais un punch pour 12 levels. Je vais me faire mes 12 levels. Attends, euh, Bichon Ouais. Oh. Euh qui y a à la table euh, en France, t'enlèves pas les. Les, les torches Façon, ouais. Putain, c'est nice, mon épée elle est pas clockback en plus. J'ai je... bah, cap... déjà fait une épée knockback, je crois. Ah non, je le sais. Se... A... Ah, si, ah si, bah mets tiens, il y a char là. Il nous faut une épée KB2 pour la mission juste. Mais faites attention pour se faire une Mais non, ouais. on aura juste à se taper à la main hein, pour la mission. Cut ok, bon ben bah, on okay. se casse pour, pour cet épisode 3. Merci à tous d'avoir suivi et on se donne rendez-vous pour l'épisode 4. Salut! Bye.